J'ai le regret de vous annoncer que Nisako Montgomery Garmadon est présumé disparu. Bonjour les amis On va partir à sa recherche. Vous êtes le seul à savoir ce qui nous attend là-bas. Je vais vous dire ce qui vous attend. Des orages. Nous sommes les gardiens de l'amulette. Vous resterez nos prisonniers à chaque heure. Tous à bord, on part à l'assaut des vagues. En 3, 2, 1... Arrêtez-les Je me place en condition de survie. I mm -hmm.